Bienvenue dans Toute Franchise, c'est l'heure de l'interview avec ce soir François Bayrou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Modem, maire de Pau. Vous êtes également en charge du Haut Commissariat au Plan et du Conseil National de la Refondation. Le président de la République s'exprime demain à 20h. On va en parler pour dire quoi, pour s'adresser à qui. Il y a en particulier du, du travail, François Bayrou, pour renouer le dialogue avec les syndicats. Quand on voit ce que dit dès ce matin Laurent Berger de la CFDT dans Le Parisien... Emmanuel Macron n'a pas fait le choix de l'apaisement du début à la fin, c'est le mépris. Vous êtes un soutien d'Emmanuel Macron. Que répondez-vous à Laurent Berger bon, Il y a une chose qui est certaine des deux côtés, mm -hmm. c'est qu'il faut réinventer euh, la démocratie sociale en France. Le, le, une démocratie dans laquelle chacun dans son rôle... Euh, les politiques euh, à la fois du gouvernement et euh, du Parlement, euh, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, et les syndicats, euh, dans la vie euh, du travail, dans la vie professionnelle, euh, il y a besoin de réinventer ce... Ce contact et je dirais cette confiance, mais aussi légitimité. parce qu'il y a eu, comme le dit Laurent Berger, du mépris dans non, ces je crois dernières pas ça. semaines. Je, mais je crois que chacun oh. s'est enfermé dans son rôle, avec le sentiment qu'il n'avait pas de répondant. Euh, et c'est vrai des deux côtés. Euh, des deux côtés, il y a eu le sentiment que euh, c'était un, un peu un dialogue de sourds. Mm -hmm. euh, les uns disant ça sera comme ça et les autres disant jamais et à ce moment-là, très difficile de trouver euh, des avancées. Donc vous reconnaissez que chacune des deux parties a une part de responsabilité Oui, oui j'ai la liberté de, mmh. <rire> de reconnaître qu'il qu y a de la responsabilité, mais c'est une responsabilité beaucoup plus large, parce que ce que je crois profondément, on va en parler dans l'émission, c'est que euh, la France ne sait pas, comme beaucoup de pays d'ailleurs occidentaux, mais peut-être plus encore chez nous, parce qu'on y est plus attaché, ne sait pas ce que démocratie veut dire. Qu'est-ce que vous entendez par là ah, que, ben, je... Laurent Berger suis... dit quelque chose de très simple. Il dit la démocratie, ce n'est pas que la démocratie élective, il une fois raison. tous les cinq ans, ça se nourrit au jour le jour. Il a raison, et il a d'autant plus raison qu'il est euh, représentatif d'un des grands courants de la sensibilité française qui est le courant réformiste. C'est un courant auquel, euh, du côté syndical, il est naturellement légitime et du côté politique, nous sommes euh, sur la même sensibilité. C'est pour ça que c'est un peu triste qu'on n'ait pas réussi à nouer quelque chose. Mais, euh... Mais François Bayrou, il y a un exemple concret. Vous, vous faites le constat et vous partagez... Une partie, si je le comprends bien, du constat de Laurent Berger. Mais encore ce week-end, Laurent Berger, il est aussi meurtri, blessé, parce qu'il demande vendredi soir solennellement, avec les autres syndicats, monsieur le président de la République, ne promulguez pas la loi. Et que la loi est promulguée dès vendredi soir, avec publication au journal officiel samedi. Vous... Est-ce que là, ce n'est pas une provocation du chef de l'État de le faire si vite vous vous Le rend... faire, ce n'est pas une issue. Vous vous rendez bien compte que demander de ne pas promulguer, hum? ça veut dire être prêt à reculer éventuellement et donc, euh, mettez-vous à la place euh, de l'exécutif, euh, le président de la République et pas tout seul, après ces mois et ces mois d'affrontement, de, de débat d'une violence euh, extrême, euh, se retrouver en situation, une fois que le texte est adopté et validé par le Conseil constitutionnel. Se retrouver en situation de dire, attendez, euh, euh, peut-être on peut encore... C'est impossible. Ou peut-être attendre quelques jours, peut-être attendre d'avoir repris l'ordre avec ça le ça n'est pas euh, euh, attendre, euh, comme Laurent Berger l'a dit à plusieurs reprises, c'est pas attendre pour maintenir les choses en l'état, c'est attendre dans l'idée qu'on pourrait changer. Or, je trouve que de ce point de vue-là, et c'est pour moi une faiblesse de la situation actuelle, euh, on s'est se trouvé, ou on a laissé euh, se faire, se mettre en place une impasse. Je une vais impasse de, dire Je vais essayer de vous dire pourquoi. Parce que personne n'a réussi à expliquer aux Français pourquoi cette réforme était vitale. Vous aviez demandé du temps pour cela précisément. J'avais demandé sur ce plateau du du non seulement du temps, mais aussi qu'on puisse construire euh, cette explication. Dans ce cas, c'est l'exécutif qui ne l'a pas fait c'est le gouvernement qui en a partie, pas fait le président. Oui, en partie. Mais je ne suis pas là pour accuser les uns ou les autres. De non, mais on comprendre... est là pour dire les choses J'essaie je de comprendre ce qui se passe. Pourquoi cette réforme est-elle vitale Pour deux raisons. Et qu'on n'a pas su expliquer. Et pour moi, c'est une. Grande interrogation. Je, euh, je ne sais pas pourquoi on n'a pas voulu le faire. Certains l'ont compris et ils ne sont pas d'accord, François Bayer. Attends, Non, non. Vous allez voir que, que, Alors euh, que ça n'est pas fondé, que les désaccords ne peuvent pas être maintenus, que c'est impossible si on regarde la situation, pour deux raisons principales. La première de ces raisons, c'est que du point de vue de, du financement des retraites, euh, on est dans une situation impossible, pas seulement demain. Comme beaucoup de gens le disent, comme on l'a dit pendant le débat, mais aujourd'hui même, euh, 30% du financement des retraites n'est pas assumé, comme ça devrait être le cas dans la répartition par les actifs eux-mêmes, c'est assumé par l'État. Par le contribuable. Et sur ces 30%, il y a au moins 30 ou 40 milliards, et je répète chaque fois parce que le calcul mental a disparu que 30 ou 40 milliards, c'est 30 000 ou 40 000 millions d'euros tous les ans. Vous entendez ces chiffres 30 000 millions d'euros tous les ans qui ne sont pas assumés par le système de retraite lui-même et qui sont mis à la charge de l'État. Et ceci est, euh, euh, est impossible, est insoutenable dans le temps. Mais ça, vous pensez et que les n'ont pas compris, par exemple, et que Laurent Berger n'a ben, pas compris Non, je pense qu'ils l'ont compris. Mais je pense que pour eux, c'est un peu plus difficile à admettre. Et deuxièmement, deuxièmement, deuxièmement ces dizaines de milliers de millions d'euros, on ne les a pas. Le budget de l'État ne les a pas. Donc, il les emprunte. emprunte et donc ça fait de la dette, et donc ça revient à faire payer les pensions des retraités d'aujourd'hui par les actifs de demain, par les plus jeunes du pays. Et ceci, c'est pour ça que je dis que pour moi, en réalité, euh, si, on, si on met cette, ce phénomène ou cette réalité devant les yeux, il n'y a pas une femme, pas un homme, pas une mère ou un père de famille qui puissent accepter l'idée qu'on fait payer les retraites par ceux qui ne sont pas Mais encore Mais donc, nés. vous accréditez, François Bayrou, si on se dit, comme vous le dites, que la réforme était réellement indispensable, ça veut dire que le gouvernement et le président s'y sont réellement mal pris pour la mener, n'ont pas suffisamment correctement traiter leurs interlocuteurs, mmh. peut-être même foyer, presque, j'ai envie de dire, leurs interlocuteurs, mmh. pour les embarquer avec eux ?– Non, parce que vous, vous, vous semblez résumer mmh. euh, le débat de la démocratie entre les responsables politiques et les responsables syndicaux. – C'est quand même déjà et vous oubliez, Et vous oubliez, pour moi, l'essentiel, c'est-à-dire les citoyens de base. – Qui sont très largement ce... opposés aujourd'hui. – Oui, mais ils sont opposés, personne ne leur a expliqué ce que je vous dis. Et pourtant… <coughs> J'ai essayé, comme vous savez, euh, en mettant sur la table un rapport du commissariat au plan, en donnant les vrais chiffres, dont vous avez observé qu'ils n'ont été contredits par personne. Mm -hmm. Personne. Même pas les instances officielles chargées de. Mais alors, et donc, reviens, comment vous expliquez que ce n'est pas été fait et que ce n'est pas été parce compris Parce que nous, ne, nous avons à réinventer l'idée d'une démocratie nouvelle en France, et d'une démocratie vraie. Qu'est-ce que c'est, démocratie, dans ma bouche Pourquoi j'emploie ce terme Je l'emploie au sens propre du terme. Et vous savez Alors, sens un petit peu d'étymologie. du terme, euh, « démo », ça veut dire le, le peuple, peuple, et « ça veut dire euh, la prise de responsabilité. Donc ah, aujourd'hui, bon. le pouvoir n'est pas au peuple, de votre point de vue Non, c'est pas ça. Aucun pouvoir, depuis des décennies, ne regarde les citoyens comme des partenaires de la décision. On les regarde avec au fond le schéma ancien, dépassé, qui consiste à dire gouverner c'est décider au sommet et appliquer à la base. Alors, pardon, comme Marine Le Pen suis... dit, on devrait hum. proposer cette réforme à référendum, c'est comme vous savez, j'ai défendu le cette idée depuis 20 ans mais c'est pas du tout le schéma qui a été choisi, c'est pas comme ça qu'on l'a construit. Euh, mais ce serait si... un bon schéma. Et... Mais je crois que. Enfin, si vous avez lu mes livres, vous aurez, oui. vous aurez retenu que j'ai quatre ou cinq fois, dans quatre ou cinq ouvrages, défendu cette idée. Parce que ça, aurait empêché les blocages et elle mais, le voit encore aujourd'hui. Mais je me projette sur l'avenir. Je regarde ce que nous avons à faire. Nous avons à bâtir ce, ce rapport entre peuple et pouvoir, dans lequel les pouvoirs acceptent ou choisissent de partager avec les citoyens les vraies raisons. Parce que pourquoi on ne l'a pas fait C'est ça, ça une question étrange. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait Ah, Parce que ce n'est pas l'habitude, parce qu'on on a, on a voulu probablement préserver une certaine image d'équilibre des finances publiques dans le pays et parce que peut-être personne n'avait regardé les chiffres. Mais aussi, pardon François Bayrou, peut-être parce que ce n'est pas la conception d'exercice du pouvoir du président de la République actuellement Je ne suis pas d'accord avec vous pour la raison que j'en ai parlé non. vraiment dix fois avec lui et que je pense qu'il est assez proche de ce que je pense. Mais c'est à lui de le dire. Mais Il le dira pour, moi, en tout cas, pour moi en tout cas, comme responsable politique et même comme citoyen et comme quelqu'un qui a réfléchi beaucoup... Euh, à notre vie en commun, euh, depuis des, des années, qui s'est intéressé au problème de la dette depuis déjà 15 ans, qui s'est intéressé euh, au, au problème de, de la démocratie. Qui, euh, comme citoyen, je suis certain que ceci doit être pour nous une ligne directrice. Alors François Bayon... Le choix que nous avons à faire... C'est de sortir de ce système d'affrontement, parce que vous voyez bien quand je dis l'idée qu'on décide en haut et qu'on exécute en bas, ben c'est un affrontement entre le, la base et le prétendu et sommet. Et c'est l'image que société. beaucoup de Français en Bayou, et d'opposants, François Bayrou, ont de l'exercice du de pouvoir d'Emmanuel Macron. Oui, de, de la verticalité, le de Jupiterisme. Tous les gouvernements. Depuis des décennies. En particulier celui-ci, M. Bayrou. Vous bah avez écoutez, vu que les critiques sont très personnelles adressées au président de la République. J'ai vécu, euh, c'est comme ça le privilège de l'expérience. J'ai vécu beaucoup de gouvernements et beaucoup de réformes des retraites et chaque fois des affrontements considérables autour de cette idée. Je me souviens du, euh, du plan Juppé euh, autrefois mm -hmm. sur les mêmes genres de sujets hein, euh, et des difficultés qu'on rencontrait. Et donc, euh, si nous voulons que les choses changent, encore faut-il choisir des priorités. Et cette priorité-là, changer le rapport entre le sommet et la base de la société, en considérant que la base est partenaire du sommet, et pas obéissante, pas sujet, comme euh, euh, on disait, mais partenaire, à ce moment-là, probablement, nous allons trouver ou nous pouvons trouver un nouvel équilibre. Ça doit être pour vous le sujet de l'allocution du président de la République. Demain, il parle à 20h. C'est pas vous qui rédigez le texte, très bien, mais vous êtes un citoyen, un responsable politique, qu'est-ce qu'il vous paraîtrait être utile demain Ça doit être un des sujets, je pense que euh, il doit, euh, c'est normal, je pense qu'il le fera, euh, dire ce qu'il a retenu de la séquence, de, de l'importance de ce texte et de la manière dont la société française l'a vécu, et deuxièmement... Il doit ouvrir la porte sur ce que seront euh, les buts à atteindre. Euh, le, le projet de société que nous avons à défendre et à construire maintenant. S'il y a une critique à accepter, c'est que la campagne présidentielle n'a pas traité de ces sujets principalement. Elle a traité principalement du sujet des retraites, qui avait mmh. été isolé pour en faire une sorte de contrat social. Mais ça ne suffit pas. Euh, euh, l'élection présidentielle, c'est l'élection d'un homme, et cet homme porte euh, un projet pour l'avenir. Et je suis persuadé que une nouvelle phase s'ouvre, qui au fond est le deuxième acte de l'élection présidentielle, dans laquelle doit doivent, doivent s'exprimer ce projet-là et, et la détermination et la volonté euh, du président de la République s'adressant au pays euh, de de faire qu'un certain nombre de sujets soient traités. Mais ça veut dire qu'il doit, d'une certaine manière, refaire campagne, représenter un projet, oui. repartir de zéro Oui, parce que c'est comme en amour. Tout est à reconstruire, euh, constamment. Il euh, n'y a pas de geste euh, qui soit euh, plus vide de sens que l'habitude, que considérer que c'est acquis. Il y a tout à reconstruire dans la relation, et c'est toujours comme ça, tout au long, Donc là, dans la pas seulement de les ce Français. quinquennat, mais de tous les quinquennats précédents. Et on l'a bien vu au moment des Gilets jaunes, par exemple, c'était une séquence de cet ordre. Euh, il faut que de nouveau se construise, euh, que, il faut que se construise un nouvel acte, quelque chose qui euh, puisse permettre de, de regarder l'avenir avec autre chose que de la résignation. Donc un nouvel acte de la relation entre Emmanuel Macron et les Français oui, et un nouvel acte de la relation entre le pays et lui-même. Le pays et ses dirigeants. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y qu qui a dans la tête de tous ceux qui nous écoutent Il y a que, bon, on n'y arrivera jamais. Mmh. Qu'il n'y a plus rien à faire. Qu'au fond, on se heurte toujours au même problème. Qu'on n'arrive pas à voir les chances que nous avons. La société française, c'est incroyable. C'est une société euh, d'une d'une solidarité comme il n'en existe aucune autre, et je crois d'une capacité, d'une inventivité. Il y a des inventeurs, il y a, euh, il y a des créateurs, personne ne le voit. On a l'impression d'un pays euh, où la résignation l'emporte et qu'autour de, euh, de cette résignation, ou au bout de cette résignation, il y a l'idée que nous ne retrouverons jamais les chances d'autrefois. Et moi, je crois exactement le contraire. Je fait... crois que euh, tout ce que nous avons comme chance, on peut non seulement le faire renaître, mais le créer, le faire naître. Parce que ça fait des années qu'on traîne ces boulets-là. Il faut se débarrasser des boulets. Comment on fait, François Bayrou, euh, pour se débarrasser de ces boulets, comme vous dites Est-ce que c'est d'abord la priorité apaiser le pays parce qu'il est fracturé, parce qu'il y a des tensions Ou est-ce que c'est au contraire accélérer pour réformer le plus vite possible Hier, la Première Ministre disait, dans les semaines et les mois qui viennent, autour du Président, nous sommes déterminés à accélérer. Euh, dans son entourage, dans l'entourage du Président, on dit, pour demain, il s'agira de redonner du sens à la réforme et d'enclencher sur la suite. Bon, euh, est-ce qu'on peut faire les deux en même temps Est-ce qu'on peut apaiser et accélérer à la fois Est-ce qu'il ne faut pas choisir Alors, je ne suis pas du tout sûr que le mot accélérer soit, soit exact. Soit le bon. Voilà. On, on ne peut éluder aucune des questions qui se posent à la France et aux Français. La France, comme pays dans le monde, comme modèle de société, et les Français, comme foyer, comme, comme famille. On ne peut éluder aucune des questions. Vous croyez qu'on peut éluder la question de l'éducation Tout le monde voit bien dans quelle profondeur de crise nous sommes dans le système éducatif. La France qui était considérée comme un des pays du monde, peut-être le pays du monde, où l'éducation était du plus haut niveau, de la plus haute qualité, regardez les établissements français à l'étranger, par exemple, comme ils suscitaient et suscitent encore de l'envie. Et nous sommes dans une crise qui fait que nous sommes... Euh, que nous apparaissons, comme incapables de transmettre les fondamentaux... Mais ça font... fait six ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Oui, mais ça ne fait pas que six ans, ça fait 30 ans euh, que ces questions se posent et qu'on n'arrive pas à les traiter, je crois, parce qu'on euh, n'a pas pensé ce que pouvait être euh, la reconstitution de la volonté d'un pays. Mais est-ce que ça peut servir, François Bayrou, posons la question très simplement, avec l'équipe actuel, est-ce que ce que vous êtes en train de dire n'est pas la preuve, la démonstration qu'il faut des gens capés, des hommes et des femmes politiques qui connaissent le pays, qui l'ont pratiqué ce qui n'est peut-être pas tout à fait la fiche d'identité du gouvernement actuel Chaque fois que vous défendez l'expérience devant moi je vous trouve sympathique donc c'est pas la définition de l'équipe et la composition de l'équipe ça appartient au président de la République je me suis souvent exprimé y compris à votre micro pour dire que euh, l'équipe portait une volonté politique, devait porter une volonté politique. Mais aujourd'hui, laisser le président de la République, le gouvernement et la première ministre mettre au point leur, leur fiche de, de poste, si je puis dire. Vous dites euh, la première ministre parce qu'il est acquis pour vous qu'elle a vocation à rester C'est la décision du président de la République. Euh, euh, rien n'est acquis, mais ils n'aiment pas changer aussi souvent que les observateurs voudraient qu'ils le fassent. Donc j'y vois un indice dans votre réponse, je me permets de faire les sous-titres, du fait qu'elle devrait rester à Matignon, mmh. et un changement n'est pas prévu. Pourtant, il y a certaines personnalités, y compris des hommes politiques d'importance. Il y a quelques jours, par exemple, Jean-Pierre Raffarin, sur ce plateau, l'ancien Premier ministre, qui disent qu'il faut rentrer dans une logique de cohabitation, il faut travailler avec les Républicains, parce que pour faire avancer le pays, il faut une majorité, et que cette majorité, elle est avec la droite – Oui, alors je, je lis ces déclarations et euh, je trouve qu'elles ne sont euh, pas adaptées. N'est-ce pas euh, Cette majorité, elle s'est formée en 2017, le pacte politique. C'est un pacte qui s'est formé autour d'un bloc central. Et tous ceux qui perpétuellement, ça arrive régulièrement, euh, un peu comme, euh, comme revient la grippe euh, dans une année, qui vous disent, il faut aller à gauche ou il faut aller à droite, cela ne comprennent pas et d'une certaine manière nient le pacte qui a été scellé avec le pays en euh, 2017. Il Pourquoi le faut encore aujourd'hui. Pourquoi ben, euh, C'est si on ne l'avait pas, on irait vers des errements et des catastrophes. Gouverner avec la droite, je... c'est errement et catastrophe. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ne me faites pas. Ne... C'est pour vois ça que vous, relance vous êtes, tout à fait Je vois que vous êtes euh, que vous êtes habile et rusé, mais là, là, j'essaie de dire des choses euh, claires. Si vous allez d'un côté ou de l'autre, vous fracturez le pays. Le, le secret, le le principe du bloc central que nous avons construit, mmh. c'est qu'ils considèrent qu'on ne doit pas fracturer le pays et que sont compatibles des identités politiques différentes à condition qu'il y ait une volonté clairement exprimée et que cette volonté respecte les uns et les autres. Euh, on dit euh, alliance avec LR, avec la droite, comme vous dites, ou en tout cas avec mmh. la partie de la droite gouvernementale. Euh, mais ils ont été élus dans l'opposition. Euh, Croire qu'ils peuvent changer et passer de l'opposition à la majorité, à mon sens, c'est ne pas respecter les engagements qui sont les, euh, qui sont les leurs. Que des personnalités puissent euh, accepter euh, d'appartenir à des équipes gouvernementales, c'est de tous les temps euh, et c'est le jeu. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse ce profondément, c'est que ceux qui dans le pays se reconnaissent dans ces sensibilités ne soient pas blessés ou heurtés, parce qu'on leur arrache leur identité. Mais donc, ça veut dire, François Bayrou, qu'on continue je comme aujourd'hui. Je sais très bien, j'ai été Le texte très par texte, on tente un coup d'avoir des voix avec la gauche, un coup avec la droite, non. au coup par coup. Parce que, euh, vous voyez que vous retombez... Pardon, ne je vous en prenez pliez, pas mal ce que je vais dire. Vous retombez toujours dans la même ornière. En Mais il y a une réalité parlementaire. Non, en croyant que la politique du pays, ça se fait au sein du Parlement ou uniquement avec les forces identifiées comme étant euh, institutionnelles, les partis, les syndicats. Mais ce n'est pas ça le jeu, ou ça, ça n'est le Mais on veut gouverner le pays en faisant fi de la réalité la parlementaire aujourd'hui. Convainquez le pays, adressez-vous à la société française, adressez-vous aux femmes et aux hommes, à ceux qui vivent la vie comme elle est, et trouver les mots et trouver les accents qui peuvent leur permettre de se reconnaître dans le mouvement que vous avez lancé. Là, vous n'aurez plus besoin de faire ces intrigues de parti à parti. Ce euh, n'est pas comme ça que la Ve République fonctionne. La Ve République, c'est euh, la faculté de souder et d'entraîner. Euh, les Français autour de la proposition que vous leur faites. Je citais tout à l'heure François Bayrou Marine Le Pen, parce qu'elle était invitée du grand jury sur euh, LCI RTL Figaro à la mi-journée. Euh, elle dit très simplement pour le président, pour le pays, il y a trois oui. manières de sortir du conflit. Elle cite le référendum, la dissolution de l'Assemblée nationale, la démission du président de la République. Elle ne recommande aucune, elle ne dit pas il doit faire ceci ou cela. Elle dit que c'est le constat que je fais. Est-ce que la solution, vous venez nous dire quelle était votre vision de la politique, passe par l'un de ces trois instruments, aujourd'hui, aujourd'hui c'est des instruments, et on choisit de les utiliser ou pas. Ces déclarations sont vieilles, comme le monde et comme la Ve République. On a, on a entendu ça, vous et moi, Absolument. 100 fois. Euh, mais réduire la crise politique dans laquelle nous sommes à des jeux avec euh, des instruments comme ça, c'est se tromper sur la profondeur de ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est une perte de confiance profonde qu'aucune manœuvre euh, ne résoudra si on ne touche pas au fond. Si, euh, on en parlait juste avant que l'émission ne commence, vous et moi. La parole politique, c'est l'authenticité. Si, si vous jouez avec des instruments, euh, si vous croyez qu'en appuyant sur tel bouton, vous allez obtenir telle réponse... En réalité, vous passez à côté de la vraie question qui est une question de confiance. Mmh. Est-ce que en ces hommes et ces femmes, nous citoyens, nous avons confiance Mais est-ce que est et, et, et, et, et ça ne peut pas se faire en utilisant des, des leviers éculés Ça ne peut pas se faire Mais par des recettes et autre chose, vous dites Par des recettes Oui, il y a à réinventer la démocratie française pour que revive le modèle français. Il y a demain, François Bayrou, quelques heures avant l'allocution du président, une réunion à l'Elysée, avec les principaux cadres de la majorité à 15h. Vous y serez, vous Oui. Le président vous informera de ce qu'il entend dire, ou c'est un sujet, un, un lieu de débat Vous allez débattre de ce qu'il faut faire pour le pays ben, Je ne sais pas bien ce qu'il a l'intention de dire, mais je crois qu'en effet, on va... il a l'intention qu'on que soit abordée la situation, et je ne dirai pas autre chose que ce que je dis à votre micro. Euh, un conseiller de l'exécutif, qui est cité ce matin par nos confrères du Parisien, dit à propos du chef de l'État, il a envie d'en découdre. Est-ce que c'est aussi cet, cet état d'esprit que vous percevez ah, euh, Son tempérament personnel est plutôt euh, mousquetaire, comme ça. Hein et plutôt rugby que, que, que dans ce classique, dans le combat politique. C'est une manière de le dire. Euh, et donc, euh, et d'ailleurs je me reconnais assez bien dans, dans cette manière d'être. Mais il sait, il ne peut pas ignorer que sa responsabilité n'est pas d'être un combattant dans le jeu politique. Sa responsabilité est d'être le rassembleur du jeu politique. Et en tout cas, à mes yeux, euh, si je peux euh, avoir, euh, être d'une certaine influence, euh, il faut les deux. Il faut une dynamique et une faculté de rassemblement. Mais quand il dit ma devise, c'est de ne rien lâcher, quand il le dit à Notre-Dame, il le dit. Est-ce que c'est le bon signal à envoyer Il a absolument... <rire> Combien notre pays a souffert des gens qui lâchaient Si vous regardez... Euh, euh, le, le, les problèmes qui se posent et la date à laquelle on a commencé à les poser. Euh, on disait tout à l'heure, j'ai dû poser le problème de, de la dette en, entre 2005 et 2007, parce que je voyais venir la gravité des questions qui ne manqueraient pas de se poser avec les habitudes que l'on prenait. Tout le monde a considéré que c'était hein, pas grave, que c'était secondaire, on s'est trompé, je suis persuadé de ça. Le, le, Lorsqu'on a vu venir la question, lorsque j'ai souligné la question de la privatisation des autoroutes, qui revient aujourd'hui constamment à grande guide, et contre, a, laquelle ans je, ans contre laquelle je me suis battu tout seul, il y a plus de 15 ans. Et donc si on choisissait une attitude politique qui consiste à affronter les questions tout en regardant à long terme ce qui est le travail de, du commissariat au plan que j'exerce, que j'assume, à ce moment-là, les choses changeraient. On a, on a cité plusieurs questions. On a parlé des retraites, mais il y en a d'autres. La démographie. Vous croyez qu'on va pouvoir vivre dans une société française avec autant de solidarité, donc de besoin de financement, si on se trouve à ne plus avoir de jeunes pour les porter ça n'existera pas. Il n'y a pas de pays qui se projette dans l'avenir si sa démographie s'effondre. C'est un grand problème. Ce n'est pas qu'un problème politique, c'est un problème oui, humain. – je ne suis malgré tout pardon, pas sûr d'avoir saisi comment on procède en termes de gouvernance. Vous dites la démocratie, il va falloir trouver de nouvelles méthodes, pas les instruments éculés. Il y a un président de la République en place qui ne reconnaît pas d'erreur, sauf celle de ne pas avoir réussi à convaincre. Une première ministre qui de ce que l'on comprend, va rester à son poste. Un gouvernement sur lequel vous ne voulez pas vous prononcer. Bon, très bien. Qu'est-ce qui fera que demain, le pays sera mieux gouverné ou avancera mieux que ce n'est le cas aujourd'hui La volonté de l'exécutif, des gouvernants, de poser devant les Français, en termes non ambigus, les problèmes que nous allons avoir à résoudre. Donc un discours de vérité, du sang et des larmes. Un discours... Bon, je, je, je crois... Je n'ai jamais cru au sang et aux larmes. Je pense que si vous résolvez les problèmes qui se posent à vous, au contraire, vous choisissez que l'avenir s'ouvre. Euh, c'est quand il n'y a rien à faire qu'il y a du sang et des larmes, mais ce n'est pas du tout le cas. Est-ce que vous croyez par exemple aux conventions citoyennes Il y en a une qui s'est réunie sur la fin de vie, qui a fait des propositions. Est-ce que ça, c'est un instrument qui convient ou c'est un instrument factice Il y a probablement des sujets sur lesquels ça convient, mais euh, si l'on choisissait cette seule réponse, ça veut dire que le Parlement n'aurait plus de sens Or, il est très nécessaire de relégitimer le Parlement, de relégitimer les débats. Qui, euh, une des raisons pour lesquelles ça va mal, c'est que le Parlement est bloqué. Mais de est fait, que ce Parlement bloqué, il peut continuer à gouverner, une des à voter faut... la loi ben, D'abord, euh, le Parlement est bloqué par sa propre euh, faute, par, son, par sa désorganisation. Mais le, le, si l'on si regarde ce que sont les fonctions d'un parlement, un parlement, c'est euh, la mise en évidence des débats du pays, des conflits du pays. Euh, vous savez, autrefois, euh, quand on étudiait le théâtre grec, on disait que le théâtre grec, il mettait sur la scène les passions de la société. On appelait ça la purgation des passions, la catharsis. Eh bien, le Parlement, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, ce rôle n'est pas tenu. Pourtant, on les tensions a... et les passions, on les a vues. Oui, mais on a l'impression que l'affrontement le... que prend la place de tous les débats. Et je pense qu'il serait nécessaire qu'on retrouve des débats un peu plus respectueux, ce qu'un certain nombre de forces politiques font et veulent. Il y a un sujet sur lequel vous vous êtes beaucoup exprimé par le passé, c'est la question des institutions. Euh, C'est lié à notre discussion sur la démocratie. C'est un sujet que le président a évoqué, mais sur lequel il n'a jamais réussi à avancer. Est-ce qu'aujourd'hui les conditions sont réunies pour le faire, ou est-ce que le Parlement, tel qu'on vient de décrire là, l'absence de majorité absolue, empêche toute évolution sur ce sujet Je ne sais pas si les évolutions sont possibles, mais je sais qu'il est nécessaire que le président de la République donne sa vision de l'avenir des institutions. Et pas seulement lui, que les forces politiques essaient de... Euh, de, de proposer dans les termes compréhensibles par tout le monde ce que nos nouvelles règles doivent être. Et je crois qu'il y, qu y a beaucoup à faire de ce point de vue. La priorité ce serait quoi s'il devait choisir un instrument, pour le coup une évolution institutionnelle C'est de stabiliser la question de la loi électorale, de la représentation. La électorale. proportionnelle Oui, avec euh, un choix... Il y a plusieurs sortes de proportionnels possibles. Il faut dire lequel est le bon. Les Allemands vivent avec une proportionnelle qui permet de faire à la fois une élection à la circonscription et avoir un résultat qui représente réellement le pays. Et vous voyez que c'est une démocratie beaucoup plus calme. C'est une démocratie qui est capable de prendre des décisions... Je suis persuadé qu'il n'y a aucune fatalité que la France ne puisse pas le faire. Mais évidemment, ça veut dire qu'il faut éviter de se laisser submerger par la vague des, des haines, parce que c'est ça qui se passe, la vague des haines qui, dans nos institutions, prend aujourd'hui une place... Euh beaucoup trop lourde Est-ce qu'il faut, François Bayrou, aussi revoir, selon vous, les règles qui président au RIP, ce référendum d'initiative partagée Il y a un euh, RIP qui a été déposé devant le Conseil constitutionnel qui n'a pas été validé. Il y a une deuxième tentative de la part de l'opposition. Mais en résumé, les oppositions disent de toute façon cet instrument est très compliqué, trop compliqué, et même si l'on tentait et s'il en aboutissait, il ne réglerait pas la, la question. cet instrument, comme vous dites... Ne peut pas être validé par le Conseil constitutionnel aujourd'hui. Pourquoi Parce que la loi dit on peut faire un référendum ou on peut demander un référendum de cette nature s'il y a suffisamment de parlementaires pour soutenir un texte, pas la majorité, mais une partie des parlementaires, et si ensuite les citoyens signent pour ce texte. À une condition c'est qu'il ne porte pas sur un texte qui a été adopté depuis moins d'un an. Or, le texte est adopté là. Mais c'est peut-être la preuve que, justement, cet instrument du RIP n'est pas correctement écrit, n'est pas, pas utilisable que, par les citoyens. Parce que si vous estimez que toute délibération de l'Assemblée nationale et du Sénat doit être soumise à référendum, il n'y a plus de Parlement. Et ce n'est pas votre souhait. Il y, a, il y a une question, François Bayrou, dans tout ce qu'on dit là. Euh, certes, il va falloir que chacun fasse des efforts et vous lancez des messages ce soir aux formations politiques, à tous les acteurs du pays. Il y a quand même la question du président de la République. On voit que la colère, le mécontentement s'est cristallisé autour de sa personne. Il est allé sur ces deux derniers mois, quasiment trois derniers mois, seulement deux fois en déplacement sur le terrain en France. Est-ce qu'il doit aujourd'hui, de votre point de vue, y retourner Est-ce qu'il doit reprendre un contact direct avec les Français, quitte à se mettre à porter gifle de gifles, de baffes, d'engueulades, comme il l'a dit lui-même parfois ben Vous le connaissez, euh, chaque fois qu'il s'est trouvé dans une situation de blocage, mm -hmm. c'est sur le terrain qu'il est allé chercher la résolution de ces blocages. Vous il vous doit vous souvenez, le faire cette fois-ci. Au aussi. moment des Gilets jaunes, il a fait le grand débat, c'est-à-dire pendant des dizaines d'heures avec les Français les plus, les plus agressifs parfois. Or, c'est sa nature profonde. Donc je suis persuadé que, que, que c'est euh, qu forcément, forcément une, une démarche qu'il choisira. Parce que, vu de loin, on n'est pas ressenti comme on l'est de près. Il euh, y a de près, dans le contact personnel, y compris à cause de vos caméras qui sont là... Il y a de près des sentiments qui passent. Et vu de loin, il n'y a que des idées abstraites qui passent. Mais il y a parfois eu aussi des formules malheureuses, peut-être un peu dures, un peu abruptes, du chef de l'État. Lesquelles Vous n'en voyez aucune Non, mais euh, on cite toujours « traverser la rue, vous trouverez mmh. du travail ». Il y a à Pau, aujourd'hui, deux fois plus d'offres d'emploi que de demandes d'emploi. Mais le problème, c'est l'adéquation entre un côté de la rue et l'autre côté. Et donc, je, suis, je, je sais qu'il avait ça en tête. Et je ne rencontre pas un entrepreneur, pas un, un responsable de recrutement qui ne me dise les difficultés incroyables qu'il a à trouver quelqu'un. – est-ce qu'on peut parfois avoir raison sur le fond et tort sur la forme ?– Oui. – Est-ce que ça a pu arriver au chef de l'État ?– à, à tout le monde, à lui et à d'autres, euh, à tout le monde. C'est euh, la démocratie, vous savez bien, c'est un art subtil, hein. Euh, C'est quelque chose qui touche euh, euh, aux sentiments, aux idées et aussi au regard qu'on échange. Euh, et de ce point de vue-là, euh, personne n'est parfait, pas plus lui que d'autres. Et je suis persuadé ou je peux attester une chose. Euh, il voit très bien le, les, les blocages, y compris ceux euh, qui viennent en partie de ses propres expressions. Comment ne les verrait-il pas Il <rire> suffit d'ouvrir un journal, d'écouter une de vos émissions, et qu'est-ce qu'il ramasse dans la figure De la part des opposants, c'est normal, de la part des observateurs, on a l'impression d'une dégelée perpétuelle, d'un orage de grêle qui ne cesse de s'abattre. Alors, euh, il ne se plaint pas et je ne le plains pas, il a choisi. Et c'est la règle de ce jeu. Mais ce jeu-là, alors c'est un jeu... Euh, vous me permettez deux phrases encore Allez-y, en prie. C'est un jeu très profond. Premièrement, parce que les idées sont incarnées. Pour exister dans le débat, il faut que les idées aient un visage. Et il est forcément, comme il est le point le plus haut de la pyramide, il est euh, ce visage-là. Et malheureusement, euh, le... Ce monde des télévisions en continu et des réseaux sociaux a tendance à, à aggraver les, les, les caricatures, à caricaturer. et oui, il est un homme de son temps, il devrait pouvoir oui, euh, tenir compte oui, de toutes ces contraintes. Euh, euh, euh, C'est facile quand on est de votre côté du micro. Et vous le savez bien, hein, parce que vous vivez... Euh, J'ai pas fait le, le choix de votre carrière, carrière en effet. Voilà, non, mais... Mais euh, se mettre au risque, dans la tempête, euh, prendre le vent de face et, comme je le disais, la grêle, c'est moins facile et on est dans des temps où être responsable politique est moins facile qu'autrefois. Dans la manière de tendre la main, est-ce que ça ne nécessite pas aussi parfois de la tendre au bon moment Le président de la République a fait savoir qu'il souhaitait recevoir les syndicats à l'Elysée mardi. Il s'est vu opposer une fin de non-recevoir, puisque les syndicats disent... Euh, pas question avant le 1er mai, ils reprennent d'ailleurs à leur compte une parole qu'avait eu la première ministre, l'idée qu'il dit qu'il doit y avoir une période de convalescence, euh, Laurent Berger dit même un délai de décence pour le moment, est-ce que vous partagez cette idée qu'il faut une période de convalescence ou de décence Alors j'ai lu attentivement l'interview de Laurent Berger, mm -hmm. je lis souvent ce qu'il qu écrit, euh, Laurent Berger, il ouvre une porte, pas immédiate. pas immédiate, pas demain matin, – Mais on est le 15 avril et il parle d'après le 1er mai. – Oui, c'est 15, 15 jours. jours. Mm. – Est-ce que, enfin, vous mesurez bien qu'on n'est pas dans la, dans la haine civile euh, Je trouve que, j'ai trouvé dans cette interview que, que bon, euh, la perspective d'une reprise du dialogue ou des dialogues, le fait, qu'il euh, euh, désigne même des sujets sur lesquels il faut travailler, notamment mm. les sujets de la euh, négociation en entreprise, de la démocratie sociale dans l'entreprise. A commencer par ceux qui ont été retoqués par le Conseil, l'index senior, le CDI senior, euh, mais pas seulement. Ouais, et donc, donc ça prouve qu'il y avait des choses bien dans le texte, n'est-ce oui. pas euh, et donc, euh, qui devait compenser. Euh, les moi, j'ai trouvé que, du point de vue du président de la République et de sa volonté de pouvoir renouer, euh, il y avait quelque chose d'encourageant dans, dans cette interview et dans d'autres expressions, parce qu'il y a d'autres leaders syndicaux, d'autres syndicats qui ont des expressions de cet ordre. Dans la manière de gouverner, il euh, y a aussi une promesse qui a été faite par la première ministre plus de 49,3 hors texte budgétaire pour la suite du quinquennat. Est-ce que c'est tenable moi, je comprends pas très bien ce, je comprends pas très bien la polémique qui a eu autour du 49.3, mmh. et je n'ose enfin, je... Je... Je pas imaginer que dans l'avenir on n'aura pas besoin de cette arme-là. Le 49.3 a été inventé par ceux qui ont fait naître la Ve République, alliés avec ceux qui ont vécu la fin de la Quatrième parce qu'ils avaient vécu le, le drame de l'impuissance d'un parlement tellement divisé que rien ne pouvait passer. Et ils ont dit il faut qu'on trouve quelque chose qui nous permette d'échapper à cette fatalité. Et ils ont écrit ensemble le 49 d'ailleurs en réfléchissant à ce qui se passait dans la, République, Donc vous dites pas dans de la constitution de la République si fédérale allemande. J'ai dit sur votre antenne, ou dans ce studio en tout mmh. cas, à plusieurs reprises que bon... Euh, c'est une arme absolument légitime sur le fond, ça consiste à dire quelque chose que, qui, est, qui est simple, un gouvernement dit ce texte là est vital pour l'idée que je me fais de l'avenir du pays, si vous le repoussez, alors je m'en vais, c'est ça que ça veut dire le 49-3, et je trouve que c'est absolument euh, euh, adapté au grand texte qui se pose, et on le sait bien, au texte budgétaire. Autrement, vous n'avez pas de budget, donc il n'y a plus de gouvernement. Mais il y aura les autres textes. Il y a aussi une question, François Bayrou, c'est euh, celle de l'exemplarité des élus, l'image des élus est dégradée. Ce pas les seuls acteurs, il y a beaucoup d'acteurs institutionnels qui sont concernés par cette défiance. Euh, il y a quelques heures, à peine, hein, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné le maire de Toulon, M. Falco, euh, qui était président également de la métropole de Toulon, pour recel de détournement de fonds publics. Il va donc être contraint de, de renoncer à ses mandats électifs, ça fait partie des peines qui sont prononcées à, à son encontre. Euh, et tout cela pour avoir, euh, entre autres, euh, eu des déjeuners non payés qui étaient pris à la cafétéria du conseil départemental, alors qu'il ne présidait plus la collectivité. Des dîners qui lui étaient préparés euh, par des personnels rémunérés euh, sur l'argent public et la mise à disposition donc euh, donc d'agents. Est-ce euh, que vous dites il a fauté donc il doit être sanctionné ou est-ce que vous dites là la justice va trop loin dans ce qu'elle reproche aux élus non, Vous avez oublié une partie essentielle de, de cette affaire. Il y a un grand principe de droit qui est le principe de proportionnalité. Mmh. Faut il faut qu'il y ait proportionnalité entre la peine et la faute. Peine dure là, parce que la présidente du tribunal dit qu'il y a un devoir d'exemplarité oui, des bon. élus. Il a déjeuné à la cafétéria du conseil général qu'il présidait euh, avant d'être maire de Toulon. Bon, est-ce que c'est euh, répréhensible Bon, euh, peut-être. Euh, peut-être c'est pas recommandé. Mais ça n'est pas un crime contre l'humanité, ça n'est pas une faute. C'est pas non plus ce que dit la justice, gravissime. France, Attendez, non. Il y a quelque chose que vous ne dites pas dans cette affaire. C'est que, bon, quand vous obligez un élu à démissionner, vous le condamnez à la mort civile. Or, c'est la seule peine sur laquelle vous ne pouvez pas faire appel. Le principe de proportionnalité, il est défendu par quoi par la possibilité de chaque justiciable de faire appel d'une décision qu'il trouve injuste, prise sous le coup de l'émotion ou quelquefois excessive, ça arrive tout le temps. Songez au nombre de décisions qui ont été réformées en appel et la seule qui ne soit pas susceptible d'appel, qui s'applique comme un coup près, c'est cette décision-là. Mais Alors je ne connais en pas entier. bien M. Falco, je ne connais rien à cette affaire, mais si ce qui est écrit dans les journaux est vrai, et si cet homme réélu à 74% au premier tour, à la tête de sa mairie, est déchu de ses mandats simplement parce qu'il a déjeuné à la cafétéria, euh, et euh, euh, je crois que la présidente du tribunal, j'ai lu dans le même article que vous, elle a dit qu'un certain nombre de ses dépenses étaient dérisoires. Pour ces raisons dérisoires-là, euh, que la peine qu'on ne puisse qu'il ne puisse pas faire appel et qu'il soit euh, frappé euh, de, de mort civile. Vous savez de, quand vous êtes dans cette situation, il y a quelque chose d'extrêmement enfin de terrible pour quelqu'un sans pouvoir faire appel. alors je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dans notre système judiciaire sur ces sujets. En quelques secondes, pour conclure, François Bayrou, tout ce qu'on s'est dit depuis le début de cet entretien, est-ce que, comme Laurent Berger, ça vous fait dire que, malgré tout, c'est le Rassemblement national qui risque d'être le grand vainqueur de cette situation Je ne concède jamais euh, des succès euh, à ceux euh, avec qui je suis, en, non seulement en compétition, mais en contradiction. Je trouve que passer son temps à faire la publicité de ses concurrents ou de ses adversaires, c'est une très mauvaise stratégie. Et donc, euh, je sais comment faire baisser le Front National en, en posant en termes francs et en résolvant les problèmes du pays. Si vous êtes... Si les Français ont le sentiment qu'il y a, en situation de responsabilité, des femmes et des hommes qui les comprennent, qui savent Alors, trouver les bons comme... mots et qui ont une vision claire de l'avenir, alors, ils n'iront plus aux extrêmes. Merci beaucoup, François Bayrou, d'avoir accepté notre invitation ce soir.